si vous êtes un courtier immobilier, vous allez certainement convenir avec moi que c'est parfois très pénible d'importer ces données Centrix sur son site internet. Donc aujourd'hui, je vais vous présenter une extension que nous avons développée. Nous avons travaillé depuis près de trois ans sur une extension WordPress qui donne la possibilité aux courtiers immobiliers d'importer automatiquement les données de leur... Euh, inscriptions sur le site internet WordPress. Donc comment ça fonctionne exactement L'idée c'est que euh, on, on configure l'extension sur votre site internet et ensuite l'extension va localiser l'emplacement où se trouvent vos données Centrix qui sont généralement sous forme de fichiers zip et ça va ensuite importer ces informations dans la base de données et l'extension va se charger de faire la configuration nécessaire pour que euh, vos données soient adaptées à votre site internet. Non seulement ça vous permet de, non, de gagner en temps, ça vous donne la possibilité de ne plus avoir à faire, euh, ajouter vos instructions manuellement, mais aussi ça vous donne la possibilité de pouvoir gagner en argent. Donc, parce que euh, ce que nous avons particulièrement remarqué avec beaucoup de courtiers immobiliers, c'est que euh, lorsque ils le font, ils ajoutent les instructions de façon manuelle, euh, non seulement il y a beaucoup d'erreurs, ça, euh, ça, leur permet, ça leur fait perdre énormément d'opportunités ou parfois ils oublient de les ajouter à temps. Par conséquent, il y a pas mal de personnes qui ne sont pas en mesure de voir leur propriété. Donc si vous êtes courtier, je vous invite à tout simplement nous contacter. Je vais laisser le lien en bas de cette vidéo euh, et vous allez tout simplement nous appeler ou nous envoyer un message et nous allons discuter ensemble euh, des thèmes et des conditions afin de mieux comprendre comment. Nous pouvons travailler ensemble pour intégrer cette solution sur votre site internet. Donc juste pour rappeler, c'est une solution open source. Ça veut dire que vous allez tout simplement, il y a un seul frais. Donc vous allez payer une seule fois. Et après avoir payé, nous allons faire la configuration nécessaire. Et vous n'avez plus besoin de nous payer pour quoi que ce soit. Donc c'est vrai que nous allons quand même rester à votre disposition pour euh, le support technique ou bien pour la maintenance. Donc merci beaucoup et contactez-nous. À bientôt.